Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les astres 10 et moi Zéna. Et voici les prévisions du lion pour la semaine du 8 au 14 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, la lune sera dans le Capricorne, votre sixième maison. Une période très occupée mais aussi productive. Vous vous sentirez un peu épuisé et des fois vous vous sentirez découragé. Structurez votre, votre air bien et organisez-vous bien et vous en sortirez facilement. Le soleil dans votre onzième maison vous offrira de la vitalité et vous donnera beaucoup d'énergie et le travail d'équipe sera très favorisé. Par contre, vous devez partir. Portez une attention très particulière à votre santé. Ne vous épuisez pas trop et donnez à votre corps ce qu'il en a besoin. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi, jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le verso, votre septième maison. Vos relations seront testées par les énergies de cette période, les relations saines, en sortiront intactes. Les relations déjà troublées, par contre, le seront davantage, car une tension ou une frustration sexuelle pourrait se rajouter. Avec les autres, vous pourriez être à l'écoute et les autres s'adressent à vous pour les conseiller et peut-être agir en tant qu'une épaule pour quelqu'un sur laquelle pleurer. Jeudi, vendredi, et samedi pour le Québec, jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans les poissons, votre huitième maison. Un ami ou un collègue ou un membre de votre famille pourrait vous proposer un projet ou tout simplement une sortie où l'argent serait impliqué. Soit de l'argent à dépenser ou de l'argent à gagner. Il faut examiner tout avant de vous engager de vous engager, pardon. Par contre, les énergies seront favorables pour les réunions, les discussions, ainsi que les négociations. Je vous rappelle, l'image n'est pas vraiment claire au niveau des, soit les dépenses, ou bien les engagements au niveau financier. Alors, il faut porter une attention très particulière et euh, à analyser, Analysez bien les choses. Si euh, un investissement, par exemple, vous apparaissait trop bon pour être vrai, investiguez davantage. Dimanche et lundi pour le Québec, dimanche, lundi et mardi, AM pour l'Europe. La lune sera dans votre neuvième maison, dans le bélier. Les plus chanceux seront les béliers sagittaires et vous, chers lions. Donc, ça va être une fin de semaine et un début de semaine prochaine spirituel et plaisant. Par excellence, votre spiritualité sera en éveil et vous sentirez que vous voulez partager vos émotions, vos sentiments et votre optimisme. Un beau sourire se dessine sur votre visage. Et vous verrez la vie en rose. Profitez de cette belle fin de semaine et de lundi aussi, le début de la semaine prochaine. C'est tout ce que j'ai pour vous pour cette semaine, cher lyon Je vous demande votre soutien de la chaîne. Aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.